Ils ont mis les gyros juste pour aller tout droit, je crois. C'est pas mal, juste pour que la voiture qui était au qui attendait au rouge à l'avance, qu'ils aient la place de passer. On doit pas avoir le même code. Il y avait personne au bout de la rue, hein. tout était vide. Hein. Son téléphone, ou peut pas, pas, pas parce qu'il avait son téléphone. Mais c'est passé ou pas, non Je suis temps une pression là. Je voulais passer au milieu. 93 Hasard ou sélection naturelle Nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire Et lui Pologne Téléphone au volant T'as dû avoir une suée mon pote Décidément. Il va y avoir une politique de contrôle euh, ce week-end là. C'est les orages, ça les tend. Oh il m'a fait repli. J'ai vu le bout d'une voiture blanche arriver. Je me suis dit ça. C'est l'un d'eux qui est pas content qu'on aille aussi vite ici un de ces jours, à cette heure-là plutôt. Mais grâce à Dieu, non. Oh, il est couché. Je sais pas, je l'aime bien. Hein. une sangle j'ai même pas vu mais ça c'est pas la première fois que j'en vois sur le périph c'est tellement dangereux imagine ouais, je préfère même pas imaginer en fait en disant en disant imagine j'ai imaginé j'aurais pas dû imaginer non un oh, bon mot. Oh. Putain. Il se réveille au dernier moment Là ça va, il n'y avait personne Et il s'est réveillé pile à temps Le problème c'est qu'en journée Les becs ils font la même chose Alors que le périph' il est plein Et ils s'y prennent trop tard Donc ils tapent les, ils tapent les cônes Ouais Hop là Oh J'ai fait un truc dans les yeux C'est bien sombre ici Péter. Ah coulos cool. J'ai peur qu'il n'y ait plus de batterie. Putain, mais j'aurai jamais assez d'essence pour demain, mais c'est... Sort lui. Voilà, dans le doute, on va essayer d'aller derrière lui. Puis on va passer devant lui. Oh, ouais, il y a un convoi là. Pas du tout, il y a juste énormément d'interventions, c'est marrant. Comment ça se fait Déjà ah. l'aller y en avait deux ou trois. Pareil au retour, là c'est une nuit noire là. Ah ouais il est chaud, j'espère larguer à 3h33 sur le parvis de la défense Faut vraiment être sûr de son plan Ou alors il dort au pullman Parce que là mon pote, si tu comptais faire des emplates chez Sephora, il va falloir que tu patientes un petit peu Bon ben voilà on aura même eu de la batterie pour aller jusqu'au bout c'est pas beau ça en plus attend bien qu'on arrive il commence à pleuvoir allez à la prochaine les gars